Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Geek Tech. J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit que j'ai reçu et que j'ai partagé sur Instagram récemment Pour vous dire voilà qu'une nouvelle vidéo sera présente sur Youtube Donc c'est par rapport au nouveau produit qui est le DR03 Donc restez pour vérifier la suite de la vidéo et voir également par rapport à l'installation pour la majorité des conducteurs l'ok OK dr03 serait ma première recommandation en matière de caméra de table de bord elle offre pratiquement tout ce qu'on peut attendre d'une caméra de table de bord avec un large champ, une vidéo full hd et un grand écran et surtout une interface intuitive malgré qu'il ne dispose pas d'un réseau wifi cependant malgré le fait qu'il ne dispose pas de réseau wifi elle permet avec la carte mémoire de pouvoir compenser cela puisque avec vous aurez une meilleure qualité au niveau du fonctionnement des services également la caméra OK DR03 permet d'avoir un champ qui est énorme et ce qui est très large ainsi que 170 degrés euh, derrière non je dis une bêtise 160 degrés à l'arrière et 170 degrés devant ce qui permet dans tous les cas d'avoir une vision très large par rapport euh, à l'enregistrement au niveau de la voiture donc ça englobe un petit peu le champ euh, complet que vous pouvez avoir euh, au niveau du devant et du de derrière également elle dispose également d'un capteur G-Sensor qui permet de pouvoir enregistrer ou bloquer euh, une partie de l'enregistrement sur la carte mémoire dans le cas où il y a eu un accident ou un choc ce qui permet de pouvoir revisionner en fait tout simplement la partie euh, où vous avez en fait eu ce choc en question ça peut être utile dans le cas où il y a un, effectivement un accident et qu'on ne sait pas qui, euh, de qui est fautif et, et qu'une personne voilà, euh, va dire que ce n'est pas euh, sa faute. Donc ça peut en fait permettre d'avoir des preuves, ce qui est génial. Sachez également que vous pouvez également effectuer un enregistrement direct en urgence pour pouvoir le sauvegarder dans le cas surtout où vous avez par exemple un beau paysage que vous souhaitez effectivement Enregistré, donc c'est une bonne chose. Ça permet de sauvegarder directement la vidéo sans avoir bien sûr à percuter quelqu'un. Voilà, donc pour pouvoir avoir ce genre de, de blocage, effectivement, et mémoriser cette partie ou cette séquence de vidéo. Donc, sans plus tarder, on commence l'installation du produit. Mais avant toute chose, et avant de commencer l'installation, je un coup d'œil à la boîte qu'on reçoit directement de chez OK. Donc voici la boîte. Elle est très simple assez sobre donc d'où l'habitude de hockey par rapport à ces produits avec bien sûr la mention euh, de l'article qu'on prend directement du moment qu'on ouvre la boîte, on constate qu'on a trois choses directement donc la première chose est la caméra de devant qui bien évidemment a deux entrées pour alimenter et euh, alimenter la caméra de derrière la partie micro SD l'emplacement du GPS si vous souhaitez l'utiliser par la suite et bien évidemment les boutons de navigation ainsi qu'un petit bouton reset qui est un petit peu caché vous avez également la caméra de derrière comme vous remarquez elle est assez petite on a l'adaptateur USB allume Scar avec deux ports USB dessus et on retire la mousse et le cache pour découvrir le reste des produits on a cet outil qui permet de retirer les caches afin de mettre les câbles les adaptateurs pour bien sûr raccorder les dashcams ainsi qu'une ventouse, des petits attaches pour bien mettre les raccordements, un câble qui fait 7 mètres pour la caméra de derrière et un câble de 3 mètres pour la caméra de devant ainsi que des caches pour bien sûr coller la caméra de derrière et un guide d'utilisation. Donc voici en global les produits que vous recevez dans la boîte. Une petite boîte avec beaucoup de choses dessus qui peut bien sûr être utile tout autant pour l'installation de la dual dashcam de OK la dr03 alors on commence par le déballage pour l'installation du produit j'ai retiré le micro pour pouvoir être plus à l'aise au niveau du déplacement j'espère que le son va être très très bien donc euh, on commence donc euh, la caméra donc carte mémoire bien évidemment à ne pas oublier pour effectuer des enregistrements la première chose que je vais faire c'est que je vais effectuer l'installation des, des câbles Ok, euh, désolé mais je pense que je ne vais pas utiliser cela pour alimenter euh, la dashcam. Je vous explique par la suite comment ça va fonctionner. On commence par le, le premier câble. Non, celui-là c'est pour l'arrière. Donc On laisse celui-là de côté. On prend celui-là. Je pense que le, celui de devant fait 3 mètres de l'an et celui de derrière 7, 7, mètres, 7 mètres pour pouvoir bien sûr arriver jusqu'à l'arrière de la voiture donc on va devoir utiliser je pense que ça s'appelle un pied de biche normalement c'est ce qu'on appelle pour retirer les clous ou, voilà forcer les serrures les cadenas Parce que je vais juste un petit peu regarder Le guide, parce que des fois, je sais même pas pourquoi je regardais le guide. Euh, pas, pas, pas, pas. Donc, il y a le français, ce qui est bien. Donc, on commence à voir. À pousser le câble à l'intérieur Donc je retire ça parce que on va devoir effectuer une installation plus complète. Donc on a commencé par ce point et on a longé tout le bord puis ça descend et ce qui m'intéresse c'est là. Donc, là j'ai effectué une installation plus particulière donc si vous voyez là-bas c'est en fait un petit boîtier qui permet de sorties usb et qui permettra d'alimenter la dashcam plus si vous souhaitez effectuer une installation d'un gps et eh bien ça reste un peu esthétique et vous n'avez pas besoin que ce soit en fait raccordé sur la l'allume cigare et ce qui est un petit peu encombrant donc je continue l'installation donc voilà, le raccordement il est fait. Je vais ranger le câble en question puisque il est assez long et ça sert plus à rien d'être euh, de l'avoir un peu partout. Voilà, donc euh, les câbles sont rangés. Je peux fermer le cache où il y a les fusibles. Jusque là Et je commence par le deuxième câble Et donc on reprend le deuxième câble que je vais installer à l'arrière jusqu'au devant Donc je ne sais pas si ça va être bien Et on va vérifier cela Donc. le câble est assez lent donc 7 mètres ça fait je pense que ça fait beaucoup mais il vaut mieux qu'il soit lent qu'il soit court donc le deuxième câble également va être plus ou moins voilà de la même taille on va enfoncer également avec le pied de biche Cette étape, donc j'espère que vous allez tout voir. J'ai pas envie de tout recommencer. installation est terminée, euh, plus qu'à installer à présent les dashcam, on croise surtout les doigts que ça va pas sauter, donc la dashcam dans la partie euh, indiquée, simplement. voilà, retirer voilà les protections suite à un petit bug d'enregistrement donc je me permets de vous remettre l'installation finale de la dashcam DR03 de OK donc voilà l'installation il est bien réussi donc comme vous remarquez la dashcam de devant est bien installée avec les deux câbles qui remontent et qui longent la toiture pour descendre pour le premier câble vers le fusible puis ça allonge tout le bord de la voiture donc vous voyez c'est assez propre on voit plus de câbles on voit bien que c'est bien installé et qui va vers, bien sûr, la caméra de derrière qui permet également l'enregistrement au niveau de l'arrière de la voiture donc euh, voilà l'installation finale, on voit bien que c'est correct et je suis satisfait du résultat, Donc euh, surtout que je l'ai fait personnellement comme vous remarquez Alors du moment que vous allumez la première fois la dashcam de OKDR03 OK vous aurez automatiquement un message qui vous invitera tout simplement d'éviter de se focaliser sur l'écran pour éviter bien sûr d'avoir des accidents par la suite dès que c'est fait vous aurez automatiquement euh, l'écran qui va enregistrer euh, la caméra de devant que vous bien sûr pouvez modifier via le menu de navigation et surtout via le bouton qui est tout à droite hein, qui vous permet d'ailleurs de regarder soit devant soit à l'arrière soit éteindre l'écran complètement soit le mode PIP où vous avez la partie derrière en petit et la partie devant en grand vous avez ce bouton qui vous permet comme je disais tout à l'heure d'enregistrer ou de faire un enregistrement bloqué pour éviter qu'il soit supprimé donc c'est une démarche manuelle au lieu d'avoir bien évidemment un accident dans le cas où vous souhaitez enregistrer quelque chose de particulier vous avez bien sûr celui-là qui vous permet de pouvoir regarder vos vidéos ou vos photos que vous avez enregistrées au niveau de la dashcam voilà donc remarquez voilà les vidéos que vous pouvez bien sûr regarder également depuis également votre ordinateur par exemple si vous retirez la carte mémoire et vous avez bien sûr les réglages qui sont ici donc c'est tout simple vous avez la résolution de, de la caméra vous avez le mode d'affichage si vous voulez que ce soit en double, en frontal ou en arrière donc vous pouvez bien évidemment utiliser via le bouton directement vous avez l'enregistrement continu avec la durée combien vous souhaitez, est-ce que c'est des minutes 5 ou 3 donc ce sont les parties de la vidéo en question qui seront divisées par la suite vous avez bien évidemment la date et l'heure, le fuseau horaire marquer la date, autrement dit, si vous souhaitez que la date soit affichée sur l'enregistrement ou pas. Acoustic Record, autrement dit, est-ce que vous souhaitez que le son soit enregistré également ou pas. Le bip sonore, donc ce qui est par rapport aux touches, si ça bip ou pas. L'exposition, comme n'importe quel appareil, si vous souhaitez que ce soit plus clair ou voilà, plus sombre. La fréquence, 50 ou 60 Hz unité de vitesse dans le cas où vous utilisez un gps au niveau de la dashcam puisque vous pouvez effectivement le mettre et bien évidemment ça vous permet tout simplement de mesurer votre vitesse de conduite l'accéléromètre la langue bien évidemment, la sauvegarde de l'écran donc combien de minutes vous souhaitez que ça soit fait est-ce que ça soit éteint après 3 minutes, 1 minute ou non la détection du mouvement ce qui est bien ça permet de détecter il y a des gens devant et il y aura bien évidemment un petit symbole de, de petit bonhomme qui sera sur le coin comme quoi c'est bien activé et si vous souhaitez que la led soit allumée ou pas comme quoi ça enregistre les intervalles notamment j'ignore par rapport à ça le format autrement dit si vous voulez formater la carte mémoire et bien sûr combien de temps vous souhaitez que ce soit renouvelé au niveau de l'enregistrement est ce que vous souhaitez 15 jours 30 jours ou 60 jours puis vous avez bien sûr la possibilité de remettre les paramètres par défaut et bien évidemment la version qui est la DR03 comme on l'a dit avec la version euh, du firmware qui est dessus donc euh, voilà tout au niveau de l'interface euh, qui est bah, assez simple hein, ce n'est pas très compliqué donc on voit le petit bonhomme ici on voit comme quoi ça clignote au niveau de l'enregistrement et on voit bien que le micro est bien activé sinon il serait barré si je l'ai désactivé et donc en dernier lieu je vous ferai un test nuit et jour par rapport à la dashcam pendant la conduite Bon, et eh bien voilà ce que ça donne euh, le fait d'enregistrer pendant la journée je pense que vous remarquez que la qualité elle est assez correcte euh, même au niveau du son, je vais laisser le son qui va être enregistré euh, directement avec la vidéo autrement dit depuis euh, la dashcam euh, de Hockey DR-03 donc euh, vous remarquerez que même le son il est assez bon C'est si jamais il un jour voilà vous souhaitez effectivement euh, écoutez l'enregistrement ben vous ne serez pas déçu puisque voilà donc la qualité elle est assez correcte on voit bien qu'il il n'y a pas de problème euh, voilà de, de qualité que ce soit audio ou sonore ah, je pense avoir dit la même chose donc audio sonore c'est la même chose alors je veux dire vidéo et audio donc voilà donc euh, voilà voilà donc euh, c'était un petit échantillon de la partie euh, jour donc on va vérifier bien sûr également euh, pendant la nuit et euh, personnellement j'ai déjà vérifié un peu ce que ça donnait donc euh, c'est pas dégueulasse donc euh, on va vérifier cela à... dans quelques instants allez et Voilà ce que ça donne en fait au niveau de la nuit. Je pense que vous remarquez que la qualité elle est assez correcte également, donc on peut bien distinguer euh, tout ce qui est détail euh, de l'entourage, donc sans aucun problème. Donc euh, voilà tout. J'espère que ça vous donne un aperçu de ce qui en est au niveau de la qualité, que ce soit pour le matin ou le soir. Donc euh, voilà tout au niveau du test du jour et de nuit et voilà on est en bout de ligne donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez eu toutes les informations nécessaires par rapport à la dashcam DR-03 que je viens de présenter aujourd'hui n'hésitez surtout pas de mentionner si vous avez des questions en bas au niveau du commentaire donc n'importe quelle question sera la bienvenue et je répondrai du moment que je peux si j'ai bien sûr la réponse dans le cas contraire je poserai la question directement ah, euh, au service OK, donc qui va pouvoir bien sûr répondre volontièrement et donc pour résumer, cette dashcam est une dashcam qui est parfaite hein, puisque voilà, elle est équipée de, de la Full HD donc une caméra devant et derrière entre 160 et 170 degrés malheureusement, ben rien n'est parfait dans la vie donc sauf si on paye un prix très très fort euh, et n'est pas équipée de la Wi-Fi, non plus de la reconnaissance vocale donc surtout, n'hésitez surtout pas de regarder le lien du produit dans la description. Sachez que OK, a mis en place un lien pour vous en tant que spectateur et en tant que youtubeur pour avoir bien sûr une réduction sur le produit. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao.